Ah voilà. Ok. Bon, j'attends que ce soit bon de votre côté parce qu'il y a un petit décalage, mais normalement ça devrait être bien. Je vais juste me remettre du coup sur le chat si possible. Parce qu'apparemment, il a perdu toutes mes configs. Et là, ça devrait être bon. Et ça ressemble à Zelda. <rire> non, non, non. Euh, J'apprécie beaucoup euh, le, le style, euh, bien sûr, graphique. Je pense qu'on va kiffer. Euh, euh, mais par contre, ce que je remarque, c'est que ça a lagué. Et donc, ça veut dire que là, j'ai fait mon nettoyage euh, hebdomadaire d'ordinateur pour que tout se passe bien. Euh, et il me l'a lancé déjà en plein écran. Donc, euh, j'apprécie. Euh, C'est sans doute pas en, en 60 fps, parce que ça, du coup, ça a lagué. Donc, on va voir. Et là, apparemment, euh, il a décidé de se pas se lancer. Je suis très heureux. Ah, on va pouvoir changer les paramètres, enfin. Euh, du coup, je joue en manette, oui. Euh, changer perso, bah... Euh, quoi On va pouvoir changer de perso, d'accord. Sensibilité souris, d'accord. Volume principal, on va mettre moitié. Pour l'instant... Musique, euh, un petit peu plus. Effet sonore, faut pas trop déconner non plus. On va mettre là. Type effet de dialogue, c'est euh, bah, normal. Volume d'effet de dialogue, bah, s'il y, y a de la discussion, c'est bien. Vitesse dialogue, normal. Vibration, bah, si tu veux. Vitesse caméra, on va dire que oui. Plein écran, non. Euh, qualité du rendu, normal, c'est très bien. Luminosité, c'est bien. Euh, sous titre oui. Appliqué oui. Je pense qu'on est bien parti. Hein. Est-ce que, du coup, je vérifie... Euh, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je quitte cette fenêtre pour vérifier que euh, tout est bien du côté de OBS. Là, ça a l'air euh... cool. Est-ce que tout, tout le monde entend bien Est-ce que je peux jouer en même temps Non, il faut que je revienne dans la page. Ok, donc je remets le chat et on est parti. Alors oui, du coup, j'avais joué une heure. Mais on va commencer. D'ailleurs, j'y pense, mais... Ah Il ai a l'air de galérer avec mon ordinateur. Ça marche Oui, ça marche. Il était une fois aux confins du continent... Un royaume prospère dont la tour majestueuse dépassait fièrement des nuages. Le royaume vécut en paix pendant de nombreuses années, années jusqu'au jour où, à la mort de son roi, le roi démon se fit passer pour le chancelier et prit possession du royaume. Une affaire tout à fait euh, basique dans les histoires. Il isola la tour du reste du royaume et y enferma. Ah, ça va être du séviorisme basique, ok, merci. Jour après jour, la princesse éploré contemplait de sa fenêtre son royaume déchiré. Au même moment, un jeune chevalier issu d'une contrée lointaine et l'eau salée de sa cape. C'est toujours bien. En relevant la tête de la plage où il avait échoué, ne pensez pas à Zelda euh, s'il vous plaît, il vit le château au loin. Ce château deviendrait sa destination et marquerait le début de ses aventures. Ah oui, vrai. Ah, du coup, oui, il y, y, y a les sous-titres en plus. J'ai encore perdu. Mais j'avais même l'habitude à attaque totale cette fois. Il m'énerve ce roi mon Comment on est censé le battre Ah, c'était un jeu du coup. On jouait dans un jeu, dans un jeu. Je crois que c'est pas possible à moins d'avoir plus de monde dans le groupe. Ah, c'était du RPG. Ah c'est peut-être un peu bas, parce qu'on on a entendu très très loin la musique. Ah, attendez, je vais checker de, de l'autre côté, parce que... Parce que pour, de, pour moi, c'est bas. Mais après, je ne sais pas pour vous. L'heure d'aller en classe. On rejouera après l'école. Oui, à tout à l'heure. C'est un peu bas, euh, 50%. Il faut que j'aille réveiller John. Donc c'est graphiquement très plaisant de voir de, de la... de la pixel gaming. Alors je crois qu'on est déjà dans le jeu et on va vérifier la place de tous ces petits outils qui s'appellent l'interface OBS. Vu que tout a été cassé, j'imagine que tout est à repenser. Euh, checkage. Euh, ouais, donc du coup, vous avez un peu du mal à voir, euh... à voir le, le, bon, là, on voit la thune un peu, c'est la thune en haut, je crois, j'imagine, on voit la vie, donc c'est bien, déjà, on est bien. Ok, ça bouge plutôt bien, est-ce que pour vous ça bouge bien aussi On examine, ce n'est pas le moment de faire la cuisine. Ah oui, donc du coup, on va faut augmenter le son. Attendez, on va augmenter le son. Bip bip bip bip bip. Appliquer. Ah oui, et les sous-titres, c'est un peu trop parce qu'il y a déjà de l'écriture. Euh, non, ce n'est pas les premiers écrans qu'il faut changer, c'est les sous-titres, voilà. Ok, ce n'est pas le moment de faire la cuisine, mais c'est toujours le moment de faire la cuisine à un moment. Quand même. Hop. Et là, j'ai replacé ma, ma fenêtre et là, normalement, ça devrait bien fonctionner. On peut se reposer directement parce qu'on vient de se lever, mais j'imagine qu'on était dans la douche pour pouvoir se laver. Sortons. Prologue, le monde de la surface. Bon, on essaye de faire le prologue aujourd'hui, comme ça, au moins, c'est fait. John, viens. La cloche a déjà sonné. Si on ne retourne pas à la mine, le maire va retenir une partie de ta paye. Ah, donc là, il y a quelque chose. Ouvrir. Le réfrigérateur. Vous pouvez conserver vos souvenirs ici, mais quand vous les ressortirez, le nouveau vous sera-t-il vraiment vous Bonne question. On sauvegarde. On sauvegarde. La première sauvegarde, ça a vibré, ça a fonctionné. On va discuter avec tout le monde. Bonjour. Il s'appelle Yann. Euh, se lever à l'aube, se casser la dos pour un salaire de misère, ça doit être rude d'être mineur. Sans doute, euh, comment te dire euh, Ça dépend ce qu'on mine, hein, mais en général c'est vénère. Tous les jours c'est la même chose. Il n'y a rien d'autre à faire ici que de roupiller. Qui sait si j'ai de la chance Je reviens peut-être. Je rêverais peut-être d'un beau soleil aujourd'hui. Eh bien, bonjour, cher voisin. Euh, Johan. Euh, John, la classe, comme d'habitude. Ok. Tu as encore pressé aujourd'hui. Pas bah, étonnant pour le meilleur mineur de l'île Cocotte. L'île Cocotte ne voyait pas de référence. Hein. On a trouvé de la du sel. Du sel de... Ma... J'allais dire de mascu. Mais c'est possible que ce soit du sel de mascu en effet. Allez, on continue. On traîne les mains dans les poches. Bonjour les enfants. Vous ne devriez pas être au travail en ce moment Ben bah non, mais s'il vous plaît. Je le savais. Vous êtes un nulos comme les autres. Ah bah, bah merci. Hein. Au revoir. Nulos, nulos Ouais, un raté incapable de... Vas-y, casse-toi. Au revoir. Bonjour mesdames. Tout, tous les mêmes, les hommes. Oui, ben... Bah... Je croyais que tu fréquentais quelqu'un en ce moment. On a du mal te prendre au sérieux. On a du mal à te prendre au sérieux. Ah, mais mon Muller... Ah, il s'appelle Muller. n'a rien à voir. Eh, on est censé te croire. Ça, ça s'appelle l'amour. Tu n'y comprendras rien, de toute façon. Ok. On peut rentrer dans les maisons Non. Ah, il y a du drap. Est-ce que c'est... Euh, en ref à quelque chose Je ne sais. Alors, bonjour M Bonjour monsieur Miyazaki euh, Nous ne savons pas qui vous êtes Vous ne ressemblez pas du tout à un autre Miyazaki Qui fait des, des, des, des dessins animés. Si ce n'est pas la petite Sam Tu t'es fait de nouveaux amis récemment Tu veux toujours découvrir le monde de la surface Oui Bonjour on veut vous parler Accroche toi à tes rêves Ne fais pas attention à ce que ces rabats-joies d'adultes disent Ok merci papy Ah Un robot Johnny, Johnny le robot Ça fait un bail que je t'avais pas vu dans le coin, John. C'est pas souvent que tu viens faire des courses ici. Ah si. Non C'est pas votre... Vous êtes pas la cette boutique du coin Enfin, qu'est-ce qu'il te fallait Eh bien, nous allons acheter le radar à trésor. Toujours bien de partir avec un radar à trésor de début. Salut, Johnny. Alors, j'ai pas gardé mes mais... Ah, Du coup, on a une sorte de petit truc. On a un sac à dos. L1, R2. Ok. Ok. On est censé aller à la mine... Where is the mine The mine is in the kitchen. The mine is in the, is in the gauche. Alors, on va aller à la gauche. envie de dire. Bon bah salut. Hein. Oh. Joli, joli masque. Masque de démon. T'es un des mineurs, pas vrai Cherche pas à aller en surface. Si tu veux pas t'attirer la poisse. Monsieur, vous êtes un... un lyriciste. Je vois. Allez, on rentre. La supérette n'est pas encore ouverte. Ah. Reviens quand tu auras quitté le travail. Ah, d'accord. Ok. à tout à l'heure. Et ça, du coup, le jeu Impossible de jouer sans carte mémoire. Oh. Il nous faut une carte mémoire pour pouvoir jouer à Earthbound. Earthbound, qui n'est pas du tout un jeu que je devrais jouer. Que j'ai déjà joué finir Earthbound euh, donc du coup l'histoire de Ness euh, serait un plus comme dirait euh... je sais pas qui tiens coucou John qu'est-ce que tu glandes tu ferais mieux de te remuer si tu veux pas être en retard je imagine qu'on est en mode euh, tunnel vision de la mine hein. là on va rentrer quand même hein. ah, je peux pas bonjour monsieur capitaine tigre c'est alors qui voilà John il te faut déjà un petit verre ah, c'est un bar. Ah oh, oui, il y a marqué bar en entend. Non, non. Tu vaux pas mieux qu'ils vont. Il vaut. Faudra pas venir pleurer si tu finis dans le cirage au fond de la mine. Ok. Ah bon, on est passé par là, je sais pas pourquoi. Ah oui, on revient ici. D'accord. C'est le même endroit en fait. Alors regardons la carte. Oui, il y a deux entrées. Il y a en haut et en bas. C'est le plus direct en bas. Ok. Et comment on va là en bas là Ah, il un... Oui, c'est ça, c'est no... mon radar. Alors, est-ce que est-ce que vous voyez bien que, que ça fait tut tut, tut à côté Je ne sais. Je regarde. Ah, c'est possible que ça cache, peut-être qu'il faudrait que je me mette en, en minimal euh, l'overlay, je parle, parce qu'il là, il y a promo encore. Euh... Ouais, c'est le logo en fait. Bon, c'est pas... pas grave. Vous entendez de toute façon. Euh, le logo, il un peu le laisser, parce que même en minimal, il est là, de toute façon. Euh, bref. Bim, bim. Ok, on se par là, la mine, apparemment. Donc, on va là. Ah cette, cette C'est ça On a pris 50 unités de sel. On peut faire dodo ici Non. On entre. On peut, prendre cette, on peut casser cette... Non Rien casser. Je crois qu'on n'est pas armé. Hein. C'est pas un jeu à armes, j'ai l'impression. On verra. La mine. Alors, lui, c'est Yon. Oh, allez, fais pas le radin. Je te l'emprunte, c'est tout. Deux jours max. Je te rendrai dès que j'aurai fini avec. Yvon. Tu dis ça à chaque fois. Et pourtant, tout ce que je t'ai prêté, j'en ai jamais revu la couleur. C'est... Euh... Ça a l'air vrai. Hein. Tiens, tiens, tiens. Voilà John. Pile à l'heure, comme d'habitude. C'est le dieu du temps lui-même qui a dû fabriquer ta mémoire. Ta montre. Et toi, Sam, tu es toujours aussi adorable. Tu te souviens de ce que je... T... Bonjour, monsieur Ocar, le robot. De ce que je t'ai appris. Alors, Sam qui dit « bah oui ». Fausse dessus, roche dessous, trésor enfoui à tous les coups. Dans la mine, la roche des tonnes suit la consigne ou c'est pour ta pomme. Mais ils sont tout le monde est les dans, dans cette histoire. Faut creuser, creuser la roche, creuser pour s'en mettre plein les poches. Bravo, tu as, tu, tu, tu as fait le slogan de, de, tout, de toutes les mines existantes. Tu feras un excellent mineur un jour. Ça c'est sûr, je parie même qu'elle sera meilleure que John. C'est pas vrai. On a un problème, un gros problème même. Des li, li Des lilas Des licanthropes Ah non, des limaces. Ok, bon c'est des limaces, ça va. Tu tombes à pic, suis-moi. Minute papillon. Tu devrais pas te précipiter comme ça, ma petite Samy. C'est dangereux là-dedans, tu ferais mieux de rester ici avec ton tonton Denis. Nous, on te protégera des limaces. Mais, j'ai pas besoin qu'on me protège. Indeed, il a raison. Sam, et si je te racontais la fois où le maire a affronté le terrible dragon Pas encore cette histoire. Eh bien, apparemment, euh, Sam, tu es amené... Oh, on, peut, on peut sauvegarder ici C'est un réfrigérateur, oui. On va sauvegarder, bonjour. Sauvegarder. Ok. Et là on peut ouvrir Ah c'est les toilettes, ok. Y'a un truc, hein Non Non. Et on peut monter Bonjour Ah, ils m'ont demandé des vies. Attends, j'avais un truc à la main, c'était quoi Fallait que je descende, non Fallait que je suive quelqu'un Les limas sont dans la grotte à l'ouest. À l'ouest, c'est quoi déjà C'est à droite ou à gauche Je sais plus. Ouh, coup de fesse. Ah te voilà John. Les limaces sont dans la grotte, à l'ouest. Ok, super. Et toi, va chercher la clé de la poudrière. On aura besoin des bombes qui s'y trouvent. Ah, on va exploser des limaces à un coup de bombe. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, merci, 12 bis, mais... Tu es un robot, je vois. Qu'est-ce que tu attends Ils vont le luron et déjà en route vers la poudrière. Je, euh, je ne serai pas le monde derrière. Ok, merci. Salut J'imagine que c'était à gauche, alors, l'ouest. Euh, Ok. Alors, on a, on a une sorte de, de poil à frire. Il faut taper. Ok. On peut tout casser. Non. Non. Non. Et on peut pas descendre. Ok. On peut charger. ok. Et on peut déplacer. Alors, on déplace en reculant. On peut ouvrir ça Non. Qui, qui c'est John C'est toi, John Ah, c'est... Euh, ils vont. Pas de réponse. Ça doit être John. John, ouvre pas la porte. Les nous bouffe notre électricité. Ah, il faut que tu nous en débarrasses, sinon on ne pourra pas allumer la lumière. Bah très bien. Le jour, je vais, je suis déplaceur de, de boîtes. Je les range. Je range les boîtes de façon à ce que ça, pu on, on puisse pas être euh... embêté. Voilà. On peut déplacer celle-ci aussi. Pardon, excusez-moi. Je suis occupé, Madame la Lumasse. Veuillez patienter quelques minutes. Voilà, on a fait un, on a fait un... Mais j'ai dit, laisse-moi tranquille. Voilà. Ah, on peut faire en diagonale, ça c'est cool. Ok. C'est deux, un, deux, ouais c'est deux. Ok. C'est quoi ça hein C'est une flaque euh, électrique Et un quand on charge, ok. Éteindre. Ah, c'était des limaces D'accord, c'est ça qui a mangé. Okay. bonjour. On peut rallumer, là Ah, oui d'accord. Si je rallume, ça... que... peut-être qu'il y a une liaison à faire en bas. Je vous vois. Hein. Voilà. Ok, on va appuyer sur le bouton. La musique est là. La musique est là. On va pas tenter d'écraser quoi que ce soit. Ouvrir. Yes. Je crois que j'ai récupéré une clé qui fait la taille de euh, mon bras. Bonjour. Au revoir. On va connecter ailleurs, j'imagine. Voilà. On touche pas l'électricité au cas où. Leur nid, John Tant que tu n'auras pas détruit leur nid, elles arrêteront pas de revenir. Ah, d'accord. Elles ont créé un nid comme ça D'accord. fallait pas que je passe par là, c'est ça Ah oui, apparemment. Bon, on continue. Je descends. Alors, ça, ça, ça a l'air d'être une batterie, mais bon, ok. Du coup, euh... tu peux me... Ah, mais oui, ça, ouvri... ça a ouvert la poudrière. Merci, Yvon. John, tu trouveras les bombes dans la poudrière. certes tant pour faire sauter les nids de ces infâmes bestioles. D'accord. Ah, mais c'était ça la clé. Je prends. Attendez, je vais en prendre 15 minutes. Et débloquer les bombes. Génial. Vous avez une bombe. Retrouvez-la dans le menu des armes. Ok. On en prend plein. On en prend plein. Ah non, mais on est déjà plein. <rire> J'imagine que cette tête. être A. Ah placer une bombe. Ok, salut. Alors, on va faire un test, parce que vu que ça ressemble à un Zelda... Je peux récupérer Ah, je peux pas la porter. Ah ouais, j'éteins je, je, la mèche, quoi. Ok. D'accord. Aïe. Tiens cadeau. Au revoir. Aïe. C'est bon, là on peut, on peut continuer, euh, Yvon Je vais discuter avec Yvon, on va voir ce qu'il dit. Il y a encore plus de ces images derrière la porte, là-bas. Ok. Méfie-toi des nids qui brillent. C'est de là que viennent les pires de ces saletés. Ah, d'accord. C'est moi bon, il n'y a pas trop de musique Attendez, parce que je... je... Est-ce que c'est moi Je vais peut-être monter un peu le son. Ah, faut que je... j'utilise l'électricité. Ça fait partie des musiques le truc de gain, apparemment. Ok. Pique, pic, pic et Oui, réapprovisionnement. On va passer par là. Ah, il y a un truc doré! Ah, bah, elle est. Pris. <rire> On a trouvé du sel. Bonjour! Et de la vie. Ah, j'ai pas compté combien je lui ai mis. Du coup. Mais ça brille, votre. Attendez, voilà, prenez ça. Là, il brille. Hein. En fait, s'il brille, c'est juste parce que c'est électrique. Ouais, ça change pas, pas grand chose. Ok. Ça coupe. Ah oui, d'accord. C'est des nids qui sont sur l'électricité. Mais là, il y a quelque chose à, à péter, ici, non Non. Ah ça va, la, la, la, la, la portée est énorme quand même de la bombe. Oh là là Oh là là Bim, bim, bim, bim. <rire> J'ai trop l'habitude de, de me cacher, je sais pas pourquoi mais... Pitié, pitié, ne me mangez pas. Mais vous êtes qui Vous que je cherche quelqu'un Alors quelle bonne surprise, je t'ai pris pour une de ces bêtes carnivores. Les limaces, c'est carnivore Ah ça se pose comme question ça. Non, non, non. Il faut que j'arrête de m'appeler comme ça. Je vais faire fuir tous les partitions. En fait, savais-tu que ces limaces se créent un gel très particulier Et oui On peut s'en servir comme une sorte d'adhésif pour soigner les blessures. Ah c'est pas mal ça pour en récupérer que je suis venu ici. Mais comment j'aurais pu prévoir que ces bestioles mu ci la seraient de telle furie Je n'ai pas eu d'autre choix que de me cacher ici. Ne pars pas, pitié, ne me laisse pas. Je te reconnais. Oui, c'est toi ce mineur extraordinaire. John, c'est ça J'ai entendu dire que tu as été le premier à découvrir que personne, une personne en creusant. Je... Ah d'accord. Ah oui, c'était dans, dans, dans, dans le dans le début, quoi. Oui, oui, là, prends ça, que veux-tu Il m'a donné quoi, là Je vois rien. Ah, un hot dog. Ok, merci pour le hot dog. Je n'ai peut-être pas trouvé de gel, mais ça ne veut pas dire que je suis complètement nul. Très bien. Essaye donc ça. eh bien, euh, apparemment, la bouffe nous donne de la vie. Euh, ça me rappelle d'autres jeux. Je crois qu'il y a des refs, mais je suis pas sûr. Peut-être que c'est euh, totalement euh, un nouveau jeu. Tradition de ce genre de genre On peut dire que c'est une tradition ou... C'est un gros mot. Par exemple, ça c'est une tradition ou pas En plus j'ai acheté un radar à trésor. Je sais qu'il y a un trésor derrière. La craquelure dans le mur signifie un mur cassable. La musique est bien. Peut-être qu'on va faire... On va utiliser ce son aussi. Hop. Une pièce détachée. Ouais. Ok. Euh... Ah c'était pas une loupe c'était une poêle à frire. Ok et du coup il nous manque apparemment deux autres côtés mais de l'autre côté il faudrait qu'on aille de l'autre côté et en haut. Ok. Bonjour bonjour. Au revoir. Je sais pas si on peut courir j'ai pas l'impression. J'ai fini le jeu. Pourquoi il marche à l'envers? Ils vont. Il dit drone. John John Des limaces, des limaces, des tonnes de limaces. Bonjour. Ah, c'est pas... Ah, mais... C'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Yvon, pourquoi t'as fait ça Non, mais... Qu'est-ce que tu viens de faire Bah, quoi Yvon, t'es à côté de l'électricité, fais attention. T'avais dit qu'il y avait des limaces à l'intérieur. Oui, mais bon, tu m'as enfermé dedans, euh, monsieur. Ah Ça a l'air moins mort. J'ai combien J'ai deux bombes, attendez. Voilà, j'en ai trois maintenant. 4, 5. Est-ce que c'est pas le moment de level up Est-ce qu'on level up comme ça Je sais même pas. Alors... Ah, mais.. Tant le dos comme ça. Et c'est pas possible tant de limaces. Ah J'ai récupéré mon cœur. Tout va bien. On a récupéré nos bombes. Ah Je disais que c'était pas trop compliqué. Attends Ah non Je suis pas mort. Vraiment j'ai réussi. Je suis pas mort, j'ai eu de la chance. Hein. Ah j'ai gagné des vies. J'ai des cœurs max. Tu crois que Jon va s'en sortir Euh... Difficile à dire. Il s'est vraiment fourré dans la mouille jusqu'au cou, cette fois-ci. Ouais, et c'est de ta faute. Ah, il a plus les mains dans les poches, hein. Il a travaillé, quand même. Ah, John. On était justement en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour te sauver. John Le maire, le maire est en chemin de... C'est la fin de mon cas. Et j'ai rien que du vent. Le maire va pas être content. Je me tiens d'ici. Euh, attends. Viens Jean. Si le maire t'attrape, ça va chauffer pour ton matricule. Oulala. Là là. Est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est, est, qu est sous le joug de la politique euh, d'un homme C'est par là qu'il faut passer. On est pas monté là-haut. Ah bah tiens. C'est pour ça qu'on euh, allait avoir une séquence, mais J'ai pas pu récupérer un seul bout de ferraille. Le maire va me zigouiller. C'est pas mes non. Traître Répète un peu ça. Alors bande de braille cassée, voyons si vous avez mérité le nom de mineur aujourd'hui. Vide. Vide aussi. Un compliment, peut-être Non Ah, ok. C'est bien ce que je disais, vous n'êtes une bande de bons à rien. Il euh, faut vous calmer, monsieur Hoffman. Ça vaut pour toi aussi. Bah je sais pas, moi j'ai nettoyé la mine donc c'était bien, non Oui, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce qu'elle fiche encore là, la gamine Tu te crois au square. Elle devrait être à l'école. Et les frais de scolarité, c'est pour ta poche, évidemment. Ok. Tu as entendu ça, John. Je vais aller à l'école. Il est parti. J'ai bien cru que le vieux allait encore sucrer ma, ma semaine. Je ne sais pas, je peux pas, pas lui. Il nous a flanqué une sacrée frousse, mais au moins, il n'a pas touché à nos pays. Vous avez trouvé le fruit des sables x2. Vous regardez dans votre sac à dos. Il y a bien de fruits des sables. Encore des fruits des sables Je peux pas être payé en monnaie Sonnant et trébuchant pour une fois Ça fait un mois que je mange que ces machins. Je comprends. Bon, au moins tout s'est bien terminé. Faut bien reconnaître que c'est pas la première fois que tu nous sors du pétrin, Jung. J'imagine que tu as à l'école demain. Pas vrai, ma petite Samy être bien triste ici sans toi. Je reviendrai, c'est promis. Et pas d'école buissonnaire. C'est important de bien suivre les leçons. Mais, oui, je sais bien. Y a pas de je sais bien qui tiennent, c'est sérieux. Faudrait que tu fasses tu te fasses envoyer dans Charon. Charon le. C'est le passeur de... du Styx, Charon, je crois. Plus. Pas vrai Jon. Euh, Styx qui est euh, un lac où il y a des cadavres euh, dans la mythologie euh, grecque. Repris par la mythologie romaine. Hein? Oh non. Djong Ta poêle, elle est cassée Demande donc à Dédé d'y jeter un oeil. Ouais, ce vieux briscard s'est tout réparé. Tu le trouveras au ranch du grand soleil. Ok. Ok, un ranch. Euh, Est-ce que j'aurais une, une monture qui s'appelle Epona par hasard Vois s'il peut pas te remettre ça en état. Très bien. Seriez-vous encore... Hein oui, bah, euh, je veux juste sauvegarder. Bonjour. Je vais sauvegarder. On va monter parce qu'on avait vu qu'on n'avait pas, pas suffisamment débloqué là-haut. On va regarder un peu ce qu'il y a. Ah, des champis. Je pose une bombe. Les champis ne sont pas morts. Je vais à droite. Je monte. Je vais toujours à droite. On va voir ce qu'il y a de ce côté-là. Ah, c'est pour monter. Ok, il y a trois sièges, ou peut-être deux. Il y en a un qui a l'air bizarre, celui du mieux. Et du coup, on, euh, on a fait toute la mine là Oui, ça a l'air. Bon, bah on part. Salut Ah, ah, ah, il y a rien. <rire> c'était pas un endroit où on pouvait aller. Ok, pardon, excusez-moi, c'était les douches. C'était par là que je voulais aller. Il y a quand même la dégaine... Euh, d'un mec posé, hein, euh, Jon. Il a, les bras dans les, les, les bras. Il a les mains dans les poches. Ah, est-ce qu'on peut utiliser, là, la petite robinet Oh, trop bien. Le petit robinet, comme en province... Euh, bon, apparemment, faut aller du côté rose. On va essayer de voir si on peut se payer des trucs. Au prochain épisode, le chevalier affronte un défi inédit. Le château du Pic Blanc. Surdure-t-il à cette terrible menace Affaire à suivre. Flûte Juste quand ça commence à devenir bien. On trouvera sûrement un nouvel allié la prochaine fois. J'en sais rien. Vu comment c'est parti, je dirais qu'on a encore pour deux, se pour deux semaines avant qu'il se présente le nouveau personnage. Coucou. Ah, coucou, Sam. Tu as fini le travail bah, ouais. je, je, Elle n'a pas travaillé, j'espère. C'est déjà ter terminé, Earthbound Oui, ça vient de finir. Si tu veux regarder, va falloir attendre la rediff. Aujourd'hui, l'un des quatre généraux a attaqué le château du Pic Blanc. Alors maintenant, le chevalier est en route pour essayer de l'arrêter. C'est bizarre, quand même. Je me souviens pas de cette partie dans le jeu. Ah oui, au fait... Ça, c'est la ref hein, aux épisodes filler dans les animes. J'ai entendu que ça se passe après la fin du jeu. Si vous ne connaissez pas le principe des épisodes, des épisodes filler dans les animes, c'est... Euh, par exemple, on prend euh, Naruto. Naruto a, euh, dans l'œuvre d'origine, qui est le manga, je précise, euh, des étapes d'évolution. De, euh, donc, euh, pour, comme pour Naruto, c'est le principe, c'est d'être le meilleur ninja, c'est pas très compliqué. Il y a une étape qui est constamment, entre guillemets, en progression. Euh, je me précise en progression, entre guillemets, euh, parce que... Bon, voilà, quoi. Et, euh, et en fait, quand c'est euh, retranscrit en média, qui est en, en animation, il y a des épisodes qui sont construits parce qu'il faut euh, ralentir la vitesse de production d'un média qui est euh, plus rapide qu'un manga, euh, parce que... Euh, pour plein de raisons, par exemple, le mangaka est malade, par exemple, il y aura un chapitre euh, de décalage avec, euh, avec le moment de, euh, de, de l'épisode, en, en animation. Donc par exemple, ça, ça est arrivé souvent, euh, dans beaucoup de, euh, de mangas. Et euh, du coup, ça a donné un style, l'industrie s'est positionnée plutôt par rapport à ça, et a créé des épisodes qui sont en fait des créations de personnages qu'on n'a jamais vus, euh, des, euh, des situations en plus, entre deux étapes, euh, et donc on appelle ça des épisodes filler, donc des épisodes de remplissage. si on traduit en français, selon l'académie française. <rire> donc il faut d'abord battre le roi démon après on peut commencer un new gameplay, un new game plus, ah bah j'imagine que c'est une auto-ref, une méta-ref au jeu, il y a peut-être un new game plus. On a toujours personne dans notre groupe, ça va nous prendre 100 000 ans pour arriver au new game plus. 100 000 ans, ça va. Il y a combien de générations 100 000 c'est énorme. Tu devrais jouer à Halfborn, Sam. Plus on sera nombreux à jouer, plus on aura de chances de battre le roi des monts. J'ai tapé le micro. J'ai tapé le micro. Mais je n'ai pas de carte mémoire. Eh bien, on va t'en acheter une. On a la thune maintenant. On va t'acheter une carte mémoire. Barbe grise, vous devriez en acheter une à Sam. Après tout, sans carte mémoire, elle peut pas se faire d'amis. Donc, Barbe Grise, c'est John. John Barbe Grise, il s'appelle. Tu vas m'en acheter une C'est vrai, dit Waouh, trop génial. Je vais enfin pouvoir jouer à Il Va falloir mettre la main au porte-monnaie cette fois-ci. Barbe Grise. La supérette vend des cartes mémoire. Ok, ouais. bah allons-y. Hein. Merci, hein. je ne me sens pas du tout oppressé. Euh, bonjour, Big Flame Girl. Vous connaissez Big Flame Girl Uh, Bingflaggingerl est une streameuse uh, qui, qui joue beaucoup à plein de trucs. Uh... <rire> Attends. Uh, voilà, bonjour. J'espère que uh, ton dimanche se passe bien, uh, que c'est la douceur du dimanche. <rire> eh ben, ça fait un bail que je t'avais pas vu dans le coin, Jon. C'est pas souvent que tu viens faire tes courses ici. Enfin, uh, qu'est-ce qu'il fa qu qu te fallait je sais pas si t'as stream aujourd'hui, donc du coup, euh, euh, si jamais, euh, il y a plein de lives de, de cette semaine, en tout cas déjà, j'ai vu. Enfin, qu'est-ce qu'il te fallait Eh bien, on veut une carte mémoire. Pour jouer au jeu EarthBorn. Eh oui, une carte mémoire à l'ancienne. Oh, merci, John. Maintenant, j'ai enfin ma propre carte mémoire. Ah, c'était pour ça, Sam, en fait, quand j'y repense... Waouh Alors il y a, y a des... Il y beaucoup de... Il euh, y a beaucoup d'émojis, de... <rire> de, de, hein, dans, de, de emotes. Et donc j'imagine que euh, tu es à abo-maudit, abo chibi c'est ça Ça se la pète un peu, hein. <rire> le, le cringe. Alors attends, moi je vais te faire le... celui que j'ai... l'emote le, le, que j'ai gagné chez Jolyne. Euh, mais j'ai pas, pas le... le poète pouet, -pouet. Très, très content d'avoir une Fiat Brava, euh, moi qui n'ai pas de voiture. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Joline, je, je vous envoie à, à aller voir Joline aussi, qui a beaucoup de live et de stream et de... Voilà. Hein Hop. Voilà. Vous pouvez aussi cliquer sur les emotes, chercher les informations. Je vous épargne ça, bien entendu. Euh, c'est peut-être plus simple. Pour avoir des Fiat Brava, c'est par là. Ah non, c'est super peur de maudit. Je sais pas si tu as vu. Euh, tu connais le jeu Big Linger, mais bon. Peut-être que tu connais euh, Zelda. Il y a des refs. Si tu connais aussi Miyazaki, il y a des refs. Attends. On peut acheter du fruit Ça coûte combien 5. Indisponible. Ah non, ils, ils disent pas le prix. Ah, ça, ça lance tout. C'est Terrestrin, euh, les. Attends, je vais vérifier les emotes. Joysticks. Et. Crane Ah oui, c'est vrai que Crane a des, a des emotes, oui, j'ai entendu ce passage. Ah, mais c'est le chat de, des chats de maudit, j'avais même pas fait gaffe, c'est Mando, ok. Bon, allez voir Crane, hein, si vous voulez aller voir Crane, euh, à, euh, discuter, il y a eu un live, je crois, hier ou avant-hier, sur euh, les leaks euh, de Twitch, justement. On va tout déchirer maintenant, et il est en, il est en stream actuellement, donc euh, voilà. Je vous laisse chercher. On va tout déchirer maintenant. On a un mage. Si on allait au château pour dégommer le roi démon, tu veux pas tuer quelques monstres d'abord Tu as encore le temps avant que le rituel du roi démon s'achève Téléportation vers le château royal. Eh, tu m'écoutes On peut faire des téléportations Moi je veux bien faire une téléportation. Bonjour. Je veux faire une téléportation. Ça y est. J'en ai une. J'en ai une carte noire. Ça tombe pile poil. On part pour le château royal. Ok. Enfin, c'est pas comme si on avait une chance de gagner. Alors attention, je vais essayer de faire mieux que dans ma partie précédente pour tester le jeu. Avec OBS, on va essayer de réussir. Donc on a une petite chance de battre le roi des mons. Tu devrais essayer Sam, avec la chance du débutant, tu réussiras. Peut-être. Tu crois Mais je sais même pas jouer. T'inquiète Carota, elle arrive pas à le battre non plus. Carota J'aime bien carota. Est-ce qu'il y a carotte, carota Parce que si il y a carotte, des, des trucs, c'est bien. Hein. Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que t'attends, en fait Faut y aller. Il est déjà tard. Ma mère va bientôt m'appeler pour dîner. D'accord, d'accord. Je vais essayer. Oh, mais c'est Dragon Quest, le dessin. Trop de rêve, trop de rêves. Ça commence, ça commence. Ah, mais vous ressemblez à ça, monsieur Léo, Pardon. Binocle, avant toute chose, il faut prévoir la stratégie que tu vas utiliser. Donne-lui une bonne leçon, Sam. Commence par l'aptitude attaque puissante du chevalier. D'accord. Attaque, aptitude, attaque puissante. Roi démon, je peux te donner un conseil Même si tu places le singe à l'arrière, il t'aidera à combattre. Choisis, échange et mets ton mage à sa place. Ok. Échange, mage. Et voilà, maintenant tu peux utiliser les aptitudes de ton mage. Aptitude. Boule de feu, roi démon. Ah oui, on n'avait pas beaucoup de... de, de ah, molotov, molotov. Ah, voilà. Il me fait molotover la gueule. compliqué la vie, hein. Alors, je suis marchand, qu'est-ce que je peux faire Je peux attaquer, je peux utiliser... Ah. Alors, ah, marchand qui peut faire de l'usure. Force l'ennemi à contracter un prêt et lui réclame des intérêts à chaque tour. Mais on va faire ça, tout de suite. Tiens, la banque dans ta tête. Ah, ça joue des dés. Oh non. Mais ça, c'est un coup à perdre quand il y a des dés en jeu. Oui, il a plus de tune. <rire> Attention, voilà l'aptitude ultime du roi démon. Drain d'énergie. Qu'est-ce que tu vas faire oh, bah On va augmenter son énergie. Tu n'as plus de point d'action. On suit le plan à la lettre. Pixbo, c'est parti. Ouais. Maintenant, utilise une potion d'action. Objet. Potion d'action. Tout le monde a... Ah bah, tout le monde a une potion, c'est bien. Et voilà. Ah mais es... c'est vrai qu'on est en émo c'est pour ça que tu me dis rien. Ah, je sais pourquoi. Merci euh, d'avoir été dans le coin. Et de me le dire. <rire> LOL. Bienvenue dans le meilleur des streams. Bon, merci euh, Big Flame Girl d'être resté euh, dans ce stream de qualité. Faut que je me rappelle que je mets des emotes only euh, dans, les, dans les streams, des fois. Ah, c'est pas Mais n'oubliez hein, pas qu'on peut discuter en emote avec. Euh, parce qu'en fait, il n'y a pas que les emotes de Twitch qu'on peut utiliser. Si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez utiliser bien entendu les smileys euh, de votre euh, portable. Et donc, du coup, vous pouvez faire euh, genre. Euh, ah, je veux parler, mais j'y arrive pas. Ou. Euh, ou. Euh, je suis mu euh, par euh, par un masque. Ou. Euh, ou. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Dead Je sais pas. On peut discuter. Mais merci quand même, hein euh, Bien entendu, hein, je suis très content euh, que tu euh, sois resté dans le coin, euh, Big Flame Girl. Alors, aptitude, on va toujours faire l usurier ou, ou, ou on achète des potions je Dépense 10 pièces d'or pour acheter une potion de vie et l'utiliser. Ben... Bonjour, un air tube, est-ce que tu étais dans le coin <rire> Si <rire> Ça fait juste une heure en, en just-chatting, euh, euh, ça va euh, Du coup, euh, qui, qui on va donner hommage, hein. euh, Vous connaissez tube euh, Si vous connaissez pas Anartube, je vous invite à aller voir Anartube euh, sur euh, Twitch. Il euh, y a beaucoup de live de lecture, euh, chose que je, je devrais faire. Bah, C'est en Immotonly, je viens d'avoir... Je, je, je, voilà. Je viens, de... je viens de capter que j'étais en remote only, donc euh... Comment dire... D'ailleurs, t'es, J'ai pas vu, mais t'as augmenté, j'ai vu qu'il y avait un live FF, mais je sais pas si tu as eu euh, la possibilité d'avancer, et tu as FF6 genre. Euh, oui, la petite chaîne qui monte malgré les silences des médias, exactement, tu as tout à fait raison. Euh... Exact. Mmh. C'est pas le moment de frimer, Trouve plutôt... Ok, donc c'est bon, c'est toujours à jour, parce qu'il va falloir que je mette à jour sur les S ou... Bon, on a perdu, je crois, non C'est pas ça Tout ton dos groupe est sous son emprise maintenant. Ah bah voilà, on a, on a perdu. Bon. Comme quoi... Euh... Bon, j'espère que vous appréciez. apprécié. Euh, je sais pas si vous étiez là, euh, je sais plus quand, mais on a appris euh, euh, jeudi qu'on était affiliés. Mais il faut signer un contrat. Avec euh, une, euh, une plateforme qui, qui est open source actuellement. Euh, si vous connaissez un peu euh, Twitch. Euh, et en fait, la grande question c'est, est-ce qu'on utilise... Euh, qu'on utilise cette possibilité euh, de partenariat avec cette petite entreprise pour pouvoir euh, faire fonctionner ce stream autrement, euh, c'est-à-dire avec de la gamification de thunes, chose que j'ai beaucoup de mal, euh, plus euh, bah, euh, essayer de, de, de faire un truc dans le Twitch game, ce qui est pas très intéressant non plus, mais bon. Euh, voilà. Moi, j'hésite. Je, je, je pense qu'on peut faire toujours un live sans être affilié. Mais bon, il n'y aura pas d'emote quoi. Donc, c'est un peu triste. Mais bon. Je me pose la question actuellement. Donc, si, si, si vous voulez euh, qu'on en discute, on peut. Tu as déjà tenu un bon moment. C'est pas mal du tout pour une noob. Alors, alors, je te permets pas, déjà. Je ne suis pas noob. Euh, J'essaye. J'avais bien dit que tu devrais gagner des niveaux d'abord, mais bon personne m'écoute. Mais euh, je vous permets pas en fait. J'ai le droit de try hard. Like, euh, like Big Flame Girl. Try hard agneau. C'est-à-dire euh, le run euh, à 1 PV. <rire> oh zut, vous avez vu là. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Euh, je pense que euh, je pense qu'il faudrait que tu le sois. Moi aussi, ce serait cool. Il y a des raisons, en fait, à... à donner de la thune aux gens. Ouais, j'ai pas l'impression que ce stream une est... Est... fin tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, il y a plein de trucs qu'on peut... Oui, c'est ça. Il y a tellement d'interactions de... autres, en vrai. Tant pis, on continuera demain, alors. Au fait, tu sais quoi Moi aussi, je vais à l'école demain. Trop bien, on va à l'école. C'est vrai que j'avais oublié. Sérieux, tu aurais dû le dire plus tôt. C'est génial. Allez, on pourra se voir à l'école aussi. Demain. Tiens, c'est pour toi une sorte de récompense. Ok. Vous avez obtenu de la gélatine. Il y a des commandes, hein, d'ailleurs. Si, si vous n'êtes pas au courant, il y a des commandes ici. Hein. Euh, vous pouvez me crier dans les oreilles. Euh, bien entendu, je vais vous montrer. Il y a des onomatopées. Ici, on fait des onomatopées aussi, euh, pour éviter que, que ça crie trop dans les oreilles. Et c'est visuel, donc c'est bien. La machine à capsule que tu vois là-bas, là les distribue. Je mets, mets un... jeton dedans, baisse le levier. Et puis, une pixball Bon, il faut que j'y aille, moi aussi, mais on se voit demain. Surtout, arrive à l'heure. Ok. Oui, sans faute, je partirai très en avance. À demain Il y a le honk, que j'adore, j'avoue. Et du coup... Euh... Ah bah on n'a pas de thune, on n'a pas de jeton, ok. Bah moi je... pour l'histoire de la thune pour les projets, je trouve ça tout à fait logique en fait, d'avoir de la thune. Euh, et, euh, et... ouais en fait le truc c'est... Euh, n'hésite pas hein, Public Flame World, tu mets un uTip si t'as envie de, de faire un, un photoshop, euh, payer un photographe ou une photographe, euh, n'hésite pas en fait. Je pense qu'il y, y a du people qui, euh, qui, euh, qui t'accompagnerait dans l'histoire. En plus, c'est toujours. Enfin, il y a des moments où je me dis c'est bien quand même. Tu vois, genre le la, la participation, même si tu peux, même si t'es loin, même si tu peux pas euh, être là présent, etc. Ça peut être intéressant de de, faire, de partager d'une autre manière en fait. Même pour euh, pour peu en fait, pour peu être simple, en vrai, C'est ça que je veux dire. Monsieur, je vais vous acheter un t-shirt, je pense. Cette grotte, grotte était noire. J'ai cru que je n'en sortirais jamais. Hein John. Je disais pas de mal de toi, je te jure. Je te jure. C'est quoi ton idée de docu Tiens, fais la promo euh, en passant. Euh, oh, vous rentrez du travail, les amis. Vous avez l'air tout guiléré, ma foi. Une raison en particulier oui, demain, je vais à l'école, ma Captain Tigre. En effet, c'est une bonne nouvelle, dis donc. Par contre, je suis désolé, mais tu es trop petite pour trinquer à ah, ça. Ok. Je suis, je suis cette personne. J'espère que euh, ce, ce personnage a été créé en pensant à IT Crowd. Euh, voilà. La légitimité euh, dans, dans l'art euh, ou dans la création, elle est toujours très compliquée à trouver, euh, du coup, le truc, c'est que chaque projet est légitime si tu as l'idée. C'est un peu l'idée qu'il faut se dire. Je pense qu'il y, y, y a... Quand tu vois des idées de start-up, il y a moyen de faire beaucoup mieux, quoi. à faire autre chose, quoi, surtout. Un autre style, une autre manière de penser le, le, le truc. Et... Euh, et après, pas... non. après il y a certains trucs aussi qui sont marrants parce qu'un truc tout bête mais genre penser un projet sans thune, c'est-à-dire sans, euh, sans forcément d'accompagnement accompagn... enfin, par plusieurs personnes euh, ou quoi que ce soit, c'est-à-dire juste toi, c'est déjà, euh, déjà un truc aussi à tester je pense. Il y a des trucs à faire en fait. Non, là, il faudrait descendre mais je sais pas comment descendre. Bon, euh... ah oui c'est plus rapide par là donc on passe par là. En plus, le Ah Streamlabs. donc, euh, mais nana, quelle est donc cette idée de documentaire? Et eh bien, euh, j'aimerais faire un documentaire sur la psychiatrie et ses abus en France. Ah, intéressant. Je n'ai aucune connaissance en cinéma ni de journalisme, mais je suis une personne concernée et c'est un projet qui me tient à coeur. Reste au jus. Et eh bien, écoute, tu euh... t'es fait time out. Je précise. J'ai vu le truc, il y a marqué Time Odd. Euh. Bon on va pas approcher de ton fils. Hein. Euh, du coup, ouais, le... j'ai bien lu. Euh, en, du coup, c'est un documentaire sur la psychiatrie et ses abus. En fait, l'idée de connaissance au cinéma et de journalisme, euh, c'est déjà deux choses différentes. Donc euh, c'est compliqué. Hein. Après le, le rapport du docu, c'est.. Euh... Bah t'en regardes plein. Déjà, t'auras une idée, je pense qu'il y a un gros, un gros apprentissage déjà, euh, rien qu'au rega qu regard, c'est-à-dire avoir l'idée de ce que ça pourrait être. Le regard est... est euh, après, c'est... Est-ce que t'arrives à faire euh, bien la diff, euh, mais au regard, c'est déjà beaucoup. Hein. Moi, J'utilise principalement mon regard pour apprendre, donc... Euh... D'ailleurs, j'ai pas mis le ducking. tu vois, t'as remarqué que je n'utilise pas mes oreilles. <rire> Laisse-moi deviner. <rire> voilà, moi, j'ai un peu trop spécifié un, un, de mes, un de mes sens et du coup, je me retrouve un peu limité du côté de l'audio. Mais euh, ouais, ouais, moi, je, je, je, je reste au jus, comme t'as dit. Et je pense qu'en plus il a, il, tu peux être accompagné par plusieurs personnes. Je sais pas si toi t'étais là euh, au moment de.. Au moment du, euh, de, de, de l'odocast à, à l'anti-stream. An t'as trouvé le, as trouvé la, le, le, le <rire> as trouvé le bon truc Le honk Euh. Mais ça c'est une ref à Far Cry, à Far Cry. À Fallout. Je connais les les les les et voilà. Donc là c'est un personnage de Fallout. Bonjour. Vous êtes le la personne qui creuse les tombes C'est alors Un squelette en chair. Quel plaisir. Te plairait il d'entendre l'histoire d'un vieux spectre comme moi Bien sûr. volontiers. Raconte-moi. Merveilleux. Mon public manquait un peu de vie ces derniers temps. Oh oh oh. Oh oh oh. Et donc, du coup, ouais, dans, dans le docast avec euh, avec euh, l'antistrong, il y avait eu euh, une, une, un peu de discussion. Enfin, euh, un peu de discussion, ça a duré trois heures, je crois. sur Justement sur les... Sur, les, les, les, les, sur ce, ce sujet-là, je crois. Je sais qu'il y a des personnes qui sont chaudes pour m'aider. Et c'est cool, mais entre deux, je dois commencer ma transition et aussi trouver un appart. Ah ouais, bah... Faut, en fait, il y a des trucs, tu peux préparer et, et, euh, et commencer euh, bah, ta transition, déjà. Et, euh, et, euh, et ton appart en passant. D'ailleurs, force, parce que, euh, il en faut, dans chacune de ces boîtes existait une infinité de mondes et d'histoires. Les amis, la famille, oui, on pouvait même trouver ces êtres chers dans ces boîtes. Un jour, cependant, les boîtes volèrent en éclats. Et en un instant, tous ces mondes disparurent. Paniqués, tout le monde fuit sa maison en se demandant ce qui avait bien pu se produire. C'est alors que les gens remarquèrent. Que leur maison de verre était comme les boîtes. Comme... ...les boîtes. Ainsi, aussi obscure et noire que la nuit. Merci, hein. Euh... Ok, je sais que je vis dans le ghetto, mais faut pas déconner, quand même. Hein. Au revoir. Je suis pas de... Je suis pas mort. Je suis toujours vivant. I'm still alive. Ok. Euh... Je crois que c'était ça la ref. Enfin, c'était ça la ref. C'était ça la, la, la discussion euh, qui nous a dit non. Ah. On va se faire boycott. De toute façon, on va peut-être passer en mode euh... avertissement ah, dans pas longtemps. Je l'ai vu hier, cette vieille locke d'Yvon en train d'acheter le magazine. Le traître. Moi aussi, je veux le lire. Mais de quoi De quoi vous parlez À ton avis, gros débit euh... J'aurais pas dû lire ce mot. Du seul magazine qui compte amour Sauve. Ok, je ne vais pas lire non plus. C'est pas celui que seuls les adultes ont le droit d'acheter Ah. Je vois où vous voulez aller. Alors oui, le décalage c'est un peu dommage, hein, mais c'est parce que j'ai eu un problème de mise à jour de modem tout à l'heure. Bonjour Miyazaki Ah, vous fumez toujours monsieur Miyazaki quand vous ne travaillez pas, je le sais. J'ai vu dans les, dans les vidéos. Oh c'est ça qu'il faudrait que je vous montre. Est-ce que vous connaissez.. Euh... Attendez, on va faire une pause. Petite pause. Je vais essayer de vous trouver. Mais est-ce que vous connaissez Naoki Oruzawa parce que ça, c'est un truc vachement bien à voir, justement dans le sens de ce que je disais sur le, euh, le regard et quelle est l'importance du regard sur, euh, sur euh, la compréhension et l'apprentissage. Je suis tombé sur un truc qui est vachement bien. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, Internet, s'il vous plaît. Et voilà, bah, du coup, je, je, suis très je suis très content de te montrer aussi un peu ça. Euh, Naoki Uruzawa est un, est un très bon mangaka. Euh, si ça te tient à cœur, je vais te montrer ce que, euh, le projet qu'il a eu en idée. Naoki Uruzawa, si vous ne connaissez pas, c'est 21 Century Boys, Monster, euh, euh, Master Kitten, euh, Yawara. Donc c'est le seul truc que je pas lu Plutôt Billy Bat, qui est juste génial si vous voulez comprendre... Euh, l'importance de Disney et le rapport à, au complot et la manière dont ça se peut se dérouler avec la mythologie, un mélange de très fictif sur ça, euh, c'est l'histoire d'une image, Billy Bat est génial et, euh, et, euh, et je pense que c'est un peu mon, mon dernier manga du cœur mais dans l'idée, je voulais vous montrer donc, du coup son documentaire qui, il a fait, enfin il, a, il continue d'ailleurs, c'est une série je vais essayer de vous montrer, alors ça s'appelle je crois que c'est peine Essayer de regarder dans sa fiche Wikipédia, hop, le pen comme euh, le stylo, euh, hop, non, ça s'appelle pas pen, non, non, ok, je ne trouve pas. Alors, du coup, euh, c'est dans les pas recueil de nouvelles, c'est dans pas série manga et livres dérivés, donc ça, c'est ce qu'il a publié, donc c'est pas ça, nouvelles en bonus, non, autre. Euh non. Manben, voilà. Ça s'appelle Manben. Alors, je vais vous montrer peut-être euh, le juste euh, un. Euh, dans le trailer. Je vais peut-être me, me marquer qu'on va se faire euh, strike de.. de euh, parce que vu qu'on s'est fait strike par Lina, euh, qu'on paye avec nos impôts, je vais me marquer le fait que potentiellement on va se faire strike euh, YouTube euh, tout de suite. Hop Et je vais vous montrer du coup, par exemple, alors celui-là était incroyable. C'est du coup une émission où on voit des mangakas euh, travailler. Et quand je dis travailler, c'est-à-dire qu'il y a une journée euh, de travail euh, filmée, euh, sans équipe visible. Donc du coup, euh, le mangaka euh, ou la mangaka euh, n'est pas accompagnée par des personnes autour de, de lui, elle. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, la manière dont ça se déroule, c'est tout le processus de euh, comment dessiner, comment euh, arriver à quelque chose, un résultat. Est-ce qu'il y a des corrections si, si ces corrections-là, comment elles sont faites Est-ce que c'est reprendre de A à Z Je vais peut-être laisser le son, peut-être. Euh, le. Euh, le dessin, donc ça c'est Billy bat là par exemple, il y a toujours un petit passage où c'est euh, le début, c'est euh, Naoki Uruzaka qui, euh, qui dessine, si ça veut bien marcher, s'il vous plaît, merci. Euh. Monsieur YouTube, bonjour. Il y a 44 minutes de ça, euh, euh, 44 minutes de docu, de de, du coup, de personnes qui dessinent. Et je crois que c'est le meilleur documentaire sur comment euh, on commence à dessiner. Parce il y a justement, il y a, y a, y a, a l'interview aussi, le, le fait que les, les personnes se, euh, se connaissent pas forcément, mais font partie de la même industrie, donc du coup c'est comment euh, eux, vivent par exemple le délai, l'arrivée le, euh, euh, d'argent si jamais euh, ils réussissent dans quelque chose, en général là par exemple c'est des mangakas qui sont très connus, mais... Euh, mais euh, il peut y avoir aussi des styles et des, des manières de, de faire. Et je pense que celui-là, c'est un des, un des meilleurs, justement, pour euh, le, la liberté de création que se permet, euh, euh, justement, Takashi euh, Tsutomu. Euh, et justement, de voir euh, tout le, le process. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le manga est un résultat. Donc, en fait, tout ce qu'on a au milieu c'est euh, la recherche de la création. Et en fait, il a des... Euh, il a une manière de faire qui est déjà, un, très rapide, sur euh, ce qu'ils qu appellent là, le rough catch, qui est du coup le croquis. Donc là, le, les placements, etc. Et ensuite, euh, il fait des choses que beaucoup de mangaka ne feront pas. Euh, donc après, il y a le... Voilà, par exemple, il met directement du... Il met directement du... Euh, il met directement du, euh, du euh, de l'encre. Alors que beaucoup de mangaka gommeraient, rendraient euh, parfait, parfait le, le trait. Et ensuite, il utilise euh, directement l'aquarelle ou, ou, ou des encres pour pouvoir justement interagir avec euh, l'encre le, qui est déjà posée et, euh, et aller le plus vite possible. Et en fait, le truc qu'il a mis en place, c'est de scanner plusieurs fois aussi euh, des choses, les utiliser numériquement, etc., etc. Donc, ça, je vous laisse regarder, c'est incroyable. Et en fait, on se retrouve avec à la fin, voilà, plusieurs étapes, donc plusieurs calques, comme euh, si c'était Photoshop, qui, euh, euh, qui sont utilisés ensuite. Euh, donc là, il y a la différence, c'est-à-dire que euh, pour un mangaka, euh, voilà, donc là on voit bien, pour un mangaka, il y a des, euh, des trames qui sont utilisées donc on peut le voir en haut à gauche, et euh, euh, pour lui, euh, c est, c est, c est, la trame n'existe pas, c'est-à-dire qu'il va utiliser justement des les, les, les aplats de, de couleurs pour pouvoir transcrire justement ce qu'il a envie de transcrire, par l'image. Ça c'est vachement intéressant et je pense qu'on apprend énormément de choses justement en regardant, donc là c'est aussi une triche qu'il utilise puisque l'art et la création c'est la triche, euh, c'est de prendre une photo et de, euh, de passer directement sur, sur euh, euh, Photoshop ou un autre truc comme ça pour le rendre en deux couleurs et ensuite interagir avec une encre pour pouvoir euh, finir le travail et donc permettre d'aller plus vite. Et on se retrouve avec des trucs, alors, moi, euh, bon, je vais vous essayer de vous montrer ce qui est, ce qui est à la fin, peut-être. Euh, parce qu'on voit tout le process. Si, euh, si le modem a décidé d'arrêter de, de faire des siennes. Voilà. Qui est... Euh, incroyable, en fait. Et combien de fois il y a la retouche aussi, parce qu'il y a une retouche dessus, combien de fois ça se passe, etc. Voilà. Je vous conseille de regarder tous les épisodes de Mad Men euh, parce que c'est vachement, vachement intéressant et important, je pense, à euh, transcrire en, euh, en compréhension justement, parce que ça c'est par exemple uniquement sur le, la BD ou le manga. Mais il y a aussi, bien entendu, le... Euh, l'interaction directe avec euh, le regard, et donc du coup, ce qui euh, est, est l'inspiration qu'il peut y avoir entre le cinéma, le document, le, la, euh, la fiction, tout ce, tout ce qui pourrait être, euh, être dans la liaison de, euh, du visuel. Quoi. Bon, voilà. Je sais qu'il y a un petit décalage. Euh, ce n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait. Je vais continuer maintenant. Euh, je vais me marquer le, la fin. Euh, vous me direz si, si ça vous intéresse, mais en tout cas, il euh, y a plein de saisons, y a, je crois qu'il y a la suite de la saison, donc euh, n'hésitez pas, quoi. Je recommence. C'est Miyazaki qui m'a donné l'idée, hein. faire cette, cette liaison-là. En tout cas, ouais, entraîner son regard à, à, à capter, je pense, Big Flame Burn, je pense que ça peut être déjà être pas mal, hein, si tu regardes beaucoup déjà des... Des films et, euh, et autres vidéos, ça suffit déjà beaucoup. Hein. Et de ce que j'ai vu euh, de ton live, euh, tu sais, tu sais déjà beaucoup de choses. Vu que tu regardes quand même pas mal de vidéos, même proposées par euh, par ton chat. Donc du coup, euh, voilà. Donc, le maire aime pas euh, qu'on le dérange. Je m'éterniserai pas si j'étais toi. Mais non, mais je voulais juste aller voir le maire. Et oui, il y a un décalage, je suis désolé. Est-ce qu'on va acheter des trucs On va acheter des trucs, on acheter des trucs Je crois qu'on a, on a rien acheté depuis un moment. Merci Johnny, comment vas-tu Johnny Bon, on va acheter tout ça. 150. Allez, hop, on achète. J'ai pas cette pièce Ah, d'accord, j'ai pas de thunes. Bon, bah, salut, hein Pourquoi je vais reparler Au revoir. Je sais plus ce qu'on faisait. On allait... Euh... Ouais, on allait à l'école. Bonjour C'est ici, l'école L'école est fermée pour le... aujourd'hui. Ça n'est pas très rassurant à l'intérieur, une fois toutes les lumières éteintes. Tu ferais mieux de filer. Bon, on va visiter un peu le chemin. Qu'est-ce que c'est que c'est C'est quoi Oh, il est trop, il est trop bien, là, le métro. Ah, mais la vidéo, elle est parvenue Comment ça Je comprends pas. J'ai pas changé quel stream de l'enfer Je suis perdu. Il y a toujours la... Ah oui, il y a toujours l'inter... Ah oui, bah c'est mieux peut-être comme ça. Non Je sais pas. Oh, quel enfer ce jeu. Quel enfer ce streamer. Heureusement que j'ai un retour, parce que sinon ce serait... ce serait compliqué. Je cache avec le chat, en plus. Attendez, je vais essayer de faire un truc mieux. Voilà, comme ça c'est mieux, comme ça je vois bien. <rire> j'ai essayé, aujourd'hui je suis fatigué, pardonnez-moi. <rire> J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ah, oh, il y a Joline qui vient d'arriver. Vous connaissez Joline <rire> Attendez, allez voir des meilleurs strips de jeu ailleurs. <rire> faut, faut, me pardonner. Je suis pas dans mon, dans mon meilleur. Non mais t'inquiète, il a, a pas de problème. Je joue à Fall Guys, tranquille. Je regarde du côté, de mon côté, mais je, je croyais qu'on on était à avoir un gros décalage à ce point-là, mais non. Je suis le roi de la bricole, je sais tout réparer. Eh bien, c'est très bien. Mais je ne peux pas appuyer sur le bouton, donc voilà, là c'est mieux. Je m'appelle Dédé. Dédé la bricole. Ouah, regardez-moi cette poêle. Un jour, un groupe de filles pas farouches se se sont servis d'une pareille comme arme. Elle est super pour les nouilles sauter aussi. Tout d'un coup, tu m'intéresses, petite. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu... Moi, j'ai du mal à... à me dire que il faut euh, faire euh... qu'il faut qu'on puisse se laisser tous la place et toute la place. Du coup, je... Du coup, j'ai des horaires que j'ai mis de manière hyper arbitraire et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui change d'horaire. Je sais que Joline a, a, a eu des changements d'horaire récemment. Euh, et j'ai du mal à, me, à y arriver en fait, à, à bien équilibrer. Donc. Euh... Je vais sans doute envoyer chez Joline. Si, si toi tu es en, en stream à Nartube, j'enverrai chez toi parce que tu, tu es ici en plus. Et, euh, et on fera le train de l'envoi, le quoi. Moi, je pense que c'est peut-être plus simple comme ça. Je sais pas, en fait. Mais en tout cas, n'hésitez pas, euh, si vous avez envie d'aller voir Joline euh, à y aller, quoi. Qui c'est qui a réussi à la mettre là-dedans, la dernière fois et on va voir si ce gars en est capable. Ok. Je, je suppose qu'il faut taper le fruit. On a un autre robot. Il est rouge cette fois-ci. Les règles sont simples. Il faut envoyer le fruit dans le cercle. Ok. J'appelle ça le free tank. C'est un peu comme la pétanque. Mais pas avec les l'épée. Avec des fruits. Ça le reprend. Free tank. Je piche pas. On s'en tape. Je veux voir comment ce gosse s'en sort. Enfin, on est, on, on est une infinité mort de rire, c'est vrai. On est obligé de stream en même temps que d'autres. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y, y a... En fait, moi, je me, je me dis, le soutien, c'est en dehors, justement, du stream. Quoi, toi, t'as choisi. Tu peux le faire euh, sur le chat, quand tu vas voir, quand tu vas regarder. Envoyer euh, en host, envoyer en... envoyer en en raid, si jamais il y a besoin. Moi, bon, j'aime pas du tout le terme de raid. J'aimerais bien hein, juste que ce soit... On envoie des, des bisous et des cœurs de loin. Mais bon, j'aime pas le terme. T'as la patate ma parole, ça c'est la patate, Sauter. Elle est bonne celle-là. Ouais, si t'as 5 ans. J'ai rigolé moi, arrête, j'ai pas 5 ans. Hein. Je te permets pas. Hein. Je peux faire bien plus que fracasser le crâne de A ah, avec ce que tu as entre les mains. Bah, c'est bien, cuisiner un bon petit dîner par exemple. Dîner, viens rentrer à la maison, préparer la dîner. Je mets enfin... Indeed. On a encore gagné des fruits des sables. Euh, oui, c'est ça. Ok, faut qu'on rentre à la, à, la, à, la, à la casa. À la baraka. Je sais pas si on peut courir, toujours pas. J'aime bien ce petit coin là. On pourrait faire un petit jeu de, de, de graffiti comme ça là, où on peut utiliser les métros, vraiment. À un moment. Il y a des rêves hein. Parce que la fermeture des, des, des routes c'est un peu en vand, genre euh, ouais en fait tu peux pas continuer comme ça. Là. C'est aussi pour ça, par exemple, euh, on, on, pour parler de euh, quand on est en stream ou pas. C'est aussi pour ça que moi, je, je me permets d'envoyer de, les gens au début du stream euh, voir d'autres personnes, en fait. Parce que... Oh, trop bien J'adore les passages de cuisine. Allez. Je suppose qu'il faut appuyer trois fois sur ce fruit pour pouvoir faire un fruit des sales. <rire> euh, le passage cuisine. Oh là là, c'est beau. Alors... Euh, non, j'ai loupé. Je tiens à préciser, j'ai joué à Monster Hunter presque une fois à cause de la cuisine parce que j'y arrivais pas. Non, je rigole. De... J'aime bien Monster Hunter aussi. Enfin, si. Ouais, donc du coup, ouais, de, de, de, de, de, de commencer le stream en disant ouais, il y a, y, a, y a telle personne qui est de l'autre côté. Euh, tu vois, c'est. Tu, tu sais qu'il y a la lumière, tu vois, ailleurs. Et donc du coup, tu peux en, envoyer des personnes directement, même quand t'es en stream. En proposant, justement, à regarder autre chose. En plus, ça fait de la promo. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Euh... On n'est pas obligé d'avoir un gros public, en fait. Pour, me... enfin, pour moi, quoi. J'ai jamais eu plus de trois personnes. Donc, euh... Quand j'en ai trois, c'est qu'il y a eu des raids. Enfin, voilà, en général. Là, c'est déjà rare. Ah. Donc, euh, voilà. Parce que là, d'après les stats, si je regarde les stats, chose que je ne veux pas regarder en général, là on est 3, par exemple. Donc voilà. Il y a, il, je sais qu'il y a un robot, hein. Delotix euh, X, si tu, si, si, si tu n'es pas un robot, euh, dis bonjour. Ou dis hi. If, if you are not a robot, uh, Delotix uh, can you say hi uh, for me? Et euh, si tu ne réponds pas, bah. Au revoir. <rire> Et euh... ouais, dans l'idée c'est, euh... en fait c'est ça, j'aime bien l'idée de... En fait je suis pas prof, j'ai pas besoin d'avoir 30 personnes quoi, minimum. Peut-être que peut-être qu'un jour ce sera ce sera le cas, hein, mais euh... je fais que jouer à, à des jeux vidéo. Hein. Déjà qu'il y a 3 personnes, je trouve ça incroyable. Ça, fait... ça rappelle un peu le... euh... les premières consoles, euh... dans la chambre et tout. Hein. Chose que je n'ai jamais eu en fait au final, donc euh, moi je, je, je, je découvre. On va à l'école Jon, réveille-toi. Il faut que j'aille à l'école aujourd'hui. Bah, Jon il fait dodo, hein. pionce hein. pionce sec. Hi. Et, euh, tu n'es pas un robot, je sais Big bien J'espère que tu as parti de Fallout, mais c'est pas de Fallout, de Fall Guys ne s'est pas terminée aussi rapidement. hé. <rire> J'ai jamais joué. Je sais que je serai nul. Je sais. C'est le genre de jeu où en fait, euh, je fais de l'anti jeu, euh, j'essaie d'éviter tout le monde. Ah. Il y a une alerte. On a un journal de mise à jour. Bon, on va pas on va pas sauvegarder, mais bonjour. Ah tiens c'est le moment où il faut que je fasse un truc, attendez. Parce que là c'est le début de l'école donc on va... je vous ai parlé d'un truc. Mais oui c'est ça, on voit les... envoyer son viewer à, à... à Big Il euh, y en a besoin pour voir tous les autres projets. Dont le docu. Hop, on se met en mode euh, avertissement. Hein alors, j'explique je, pourquoi j'ai mis le mode d'avertissement. Euh, il va y avoir un peu de... harcèlement scolaire. Hein. Ouais, je sais pas si ça dure longtemps, mais je vais le laisser pour l'instant. Mon trésor, attendez-moi. Attends-moi, ok. Bonjour. L'école, en haut des escaliers, est tout droit, évidemment. A mon avis, c'est toi qui aurais besoin d'une bonne leçon. Je ne te permets pas non plus. Alors, est-ce qu'on peut parler aux gens qui sont en bas tu te souviens pas, Jon Toi et moi, on était dans la même classe, à l'école. Feng, attends, on croise, on croise on. Prépare un truc, c'est sûr. Il ne faut surtout pas qu'il me voit. Ah, très bien. Euh, Est-ce qu'on peut descendre, là euh... On va aller voir Miyazaki, hein. As tu pris ton petit déjeuner, Sam C'est le repas le plus important de la journée, tu sais. Avec des petits étirements. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce crétin Je suis prêt à lui jouer un mauvais... mon tour, moi. Bon. On peut acheter des trucs ou pas Je sais plus. On a gagné des trucs tout à l'heure Je ne crois pas. Hein. Ah Apprivoisonnement Appri rapide. Permet de vous réapprovisionner un en munitions et en bombes, ça peut, ça peut être pas mal. Le plein de bombes. Allez, ah, on achète ça Voilà. Ok, donc ça c'est des trucs en rouge, donc je sais pas ce que ça vaut. On n'a pas assez de pièces. Ok. Ok, okay salut Mais... de bavardage. Oui madame. Bon. Ah. C'est bien, ça traite bien les enfants ici. Pas un pas de plus. Je suis nouvelle, c'est mon premier jour aujourd'hui. Ton premier jour dans mon école à moi Et qui t'a permis de suivre les cours ici Hein Hein Hier yeah. hein peut toi. Sans lettres de recommandation personnelle, droit de rentrer dans mon école. Ah bah c'est sympa. La lettre de recommandation, c'est où qu'on va chercher ah du maire, ok. Salut. Euh, le maire, c'est en bas Je sais plus. C'est où déjà On est passé tout à l'heure, mais on discutait. Ah oui, c'est en bas. Oh. Un jour, on va pouvoir courir. Et ça va, être la... ça va être le meilleur moment de tous les temps. Bonjour, je viens de discuter avec le maire. Je suppose que c'est chez lui. Bonjour. On vient chercher une lettre de recommandation du maire. Bonjour. Une lettre de recommandation, tu dis Ouais, on va dire que c'est bon. Alors. Et voilà, Delot, euh, Delotix, euh, je crois que tu es un robot, euh, c'est définitif. Hein. Ça fait quand même euh, bien 15 minutes que tu n'as pas répondu. Le maire doit être hyper riche. Tu vas te faire ban, je le sens. Tu vas être dans la blocklist, dans la banlist. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as vu sur le Discord, Big Film Girl, mais je t'ai autorisé dans, les, euh, dans la banlist de la modération. Dans l'onglet modération. Tu as le, le bloqué d'ex de, de, de ce stream. Et s'il si y en a d'autres à rajouter, n'hésite pas à euh, faire tourner l'information. Les enfants abandonnés comme toi, ça ne va pas à l'école, tu dois faire une erreur. Vous vouliez nous voir, monsieur le maire Oh, la petite Samy, qu'est-ce que tu fais encore ici Tu devrais peut-être être à l'école. Attends un peu. Tu sèches l'école Pas vrai, à vous. Tu avais promis d'écouter ta maîtresse, non C'est pas bien de briser ses promesses. J'aurais pas dit mieux, mon vieux. Ceux qui manquent à leur parole se font expédier Fissa dans le vieux charron. C'est-il pas monsieur le maire Ah, donc en fait, ils nous ont sauvés parce que le maire, il voulait nous jeter en l'air euh, sur le... Comme quoi, il voulait pas nous donner la lettre de recommandation. Il nous avait pas parlé de l'école. Vas-y, c'est bon. Tout Ça, là. J'ai besoin d'une lettre de recommandation. Ok. Ah, c'est vrai. Là, voilà. Ne la perds pas, sinon tu ne pourras pas entrer. La lettre de recommandation du maire. Excusez-moi, je vais vite dans les, dans les discours, mais parce que... Imbécile, crétin, bande de bourriens. Je sens que je vais aller à la mine. Je vais vite dans les textes parce que... Euh, au bout d'un moment, ça me fatigue. C'est long. Je dis bien, personne n'a droit d'entrer sans la permission. Hors de ma vue. Mazette, il est vraiment remonté. Allez, salut, ciao, bonjour, au revoir. En haut, non, toujours pas. On a toujours pas eu de la thune, donc on continue. Ah, donc voilà. Maintenant, si vous voulez partir, c'est le moment. 12bis, <rire> <rire> il a bloqué, lui. Moi je bloque personne sauf quand je me fais raid. Il y a des moments où il faudrait. Hein. Donc c'est un enfant qui, euh, qui a qui a un père qui, est, qui, a, qui a été en. qui sait qu'il y a une sorte de d'autre chose en dessous. Ah oui, t'as tapé xx. <rire> C'est un misclic, bien sûr. Bon, au moins, Sam, elle, elle est de notre côté. C'est mal de harceler les autres. de Gladys et le mer. Et voilà Abus de pouvoir en plus Ah Ça ne fait pas peur là-haut. Au contraire, c'est magnifique. Le grand ciel bleu, l'herbe verte. T'es qui toi Bah c'est c'est C'est Sam. Dark Sam comme dans Zelda, j'imagine. Tu verras un jour. Pars maintenant. Ton destin t'attend. Tu disais quoi Bon, on a passé le, le moment euh, un, peu, un peu complexe, mais je crois qu'il y en a un deuxième, donc on va, faire, on va juste patienter. Bonjour, on a la lettre de recommandation. Je croyais avoir été très clair sans lettre de recommandation. Eh bien, on l'a. On l'a. Une lettre de recommandation, comme vous m'avez demandé. Voilà. Bonjour, au revoir. L'administration, tout ça. Allez, donne-moi, donne-moi. Allez, tu as intérêt à être doué, jeune fille. Ah, Merci. Et à te tenir à cœur. Vous allez être sympa, euh... sympa madame. Hein. Allez, au revoir. Daniel, c'est trop là. Elle me fiche la trouille. Bah, je comprends bien. Et nous, on doit aller du côté... Alors, si je me rappelle bien... Oui, c'est ça. On, va... on doit aller du côté de la... Prairie. Avec ce super métro. Hein. Mmh. Hâte. Hâte de prendre le métro. On a parlé. On n'a pas discuté avec lui. Bonjour, Monsieur le Robot. Gros yucar, La recrute. Le, le ranch recrute. Ah, donc on va peut-être travailler là, au ranch. Les travaux agricoles, ça te dit Ouais, c'est possible. Écoute pas, mes bêtises, je suis rien qu'un de débris. C'est pas comme si je pouvais travailler à la mine comme ces gars-là. Actuellement sur ces CENUZ... news. Oh là là. Je crois que. Euh... Je crois que euh, on pourrait parler de ces news et de, de leur manque de repères à eux et elles. Alors du coup, bienvenue ranches du Grand Soleil. Ça cogne ici, pas vrai En fait, ça me fatigue, les news, en ce moment, faut pas, J'essaie d'éviter de, au max, mais c'est dur, c'est dur. En fait, en essayant d'éviter, moi j'essaie quand même de m'informer du, du, du de, de, de ce qui se passe, quoi. Donc du coup, j'essaie d'éviter le, le brut, c'est-à-dire les gens qui sont déjà dans la déshumanisation et qui n'essayent pas de... Enfin, je préfère avoir des informations où les gens ne déshumanisent pas et commencent à se poser des questions ou, ou sont déjà dans, une, dans un appui, déjà contre cette donc euh... C'est dur hein, de se retrouver face à des gens. Ah les crabes cocottes, bonjour les crabes cocottes. Donc il y a des cocottes. Alors, les carpas sont bizarres. C'est des cocottes, c'est ça Oui c'est des cocottes. Voilà. Et donc du coup ouais l'idée c'est que genre ces news par exemple. J's... Désolé mais je peux plus. Euh... À un moment je regardais pour, euh, pour être informé euh, au minimum, je mets plein de guillemets. Mais euh. Voilà, la, la dernière information valable à la nuit, c'est encore la météo, tu vois, c'est compliqué. Qui n'est pas violent, je veux dire. Et encore. Une fois que les 10 pattes arrivent plus à courir. Hop. Oh, ça fait des chocs à pic Ah non, c'est là qu'on sait que les fruits de sable sont mûrs. Ah. Je lis très peu le journal, genre Canard enchaîné ou journaux militants. Et zéro radio plus zéro télé. Bah, tu vois, moi, je j'ai je, une politique de un, un peu l'inverse c'est que j'essaie d'être très informé euh, en général je précise parce que là c'est pas vraiment le cas euh, j'essaie d'être très informé de, de, et de lire d'écouter de, de voir comment les gens se positionnent etc sauf que là en fait ça commence je sais pas je n'ai pas réussi à me remettre dans le bain depuis septembre en fait donc euh, uniquement pour euh, justement voir euh, les contradictions en fait en, entre eux et elles donc du coup c'est compliqué mais euh, voilà en école privée, on vous voit les professeurs et on s'habille pas n'importe comment et il n'y a pas tous ces problèmes. Pourquoi pas mettre ces règles en public Est-ce qu'on parle du fait que l'abus de, de pouvoir dans les écoles privées, ça revient justement à, à, à vous voyez, euh, à vous voyez pour avoir des notes et, euh, et à s'habiller pour avoir des notes en fait, euh, qui te permettent à la fin D'être en école de commerce où tu transmets ces abus à tes collègues et euh, étudiants et étudiantes et potentiellement en plus euh, profs euh, euh, qui continuent aussi justement à, à faire ce, ce cycle de la vie qui est euh, apparemment euh, l'abus dans, dans les études. Oui, parce que la météo c'est prédire l'avenir, donc l'inverse c'est pas faux. <rire> Il y a des moments où. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas vraiment très réaliste du coup. Moi j'aime bien le... quand même la météo, des fois c'est bien. Regardez. Oui des fois je regarde des extraits de débat. Attendez je vais les mettre en pause. Des extraits de débat à la télé mais c'est tellement tout le temps la même chose que j'en ai à le bol Non mais tu vois j'ai regardé le débat euh... Euh, Macron, euh... Macron comment s'appelle ah Oui c'est ça qu'il faut que je pense. C'est Macron, euh... Macron-Le Pen. Déjà j'étais j'étais courageux, hein franchement à ce c'était nul, mais as fuck. Et là, je, genre le Mélenchon, euh, l'autre con là, j'ai pas envie. Hein. Franchement, déjà, je crois que c'est débile. Euh... Enfin, pardon. Excusez-moi pour le mot. C'est, euh... c'est ridicule euh, de euh... d'avoir cette position-là. Là, hein. Déjà, de se dire oui, mais il faut qu'on parle avec les gens. Les gens, en fait, ces personnes-là veulent tuer d'autres personnes. En fait, dans le fin fond du truc de l'histoire, c'est ça. il y a un moment, faut arrêter. Genre est-ce qu'on peut survivre à un moment dans, à ce qui va arriver quoi Merci. Parce que c'est un, un peu le truc c'est là on est, on est en train de faire du drift à, arrière. Euh, J'essaie de me concentrer mais j'y arrive pas. Oh j'en ai fait deux d'un coup. Oh. Et euh, et là le truc là c'est qu'ils sont ils sont à toute balle dessus mais ils, ils se rendent pas compte en fait. J'ai pas l'impression que autre qu'une stratégie politique pétée du cul. Euh... Merci pour le 25. Ouais, euh, du coup, je vais faire une pause juste pour lire. C'est tellement tout le temps la même chose que j'en euh, ai. Oui, l'école comme apprentissage de l'oppression. Ouais, c'est ça. Et en plus, et on parle qu'en privé de base, il y a plein de bourgeois à mordeur. Exactement. Donc en fait, euh... tu vois, ils s'abusent des gens entre eux euh, pour pouvoir se faciliter la vie à abuser d'autres personnes. Donc c'est bon, tu vois, genre. Euh, merci, quoi. T'as l'abus euh, parental, euh, je, je, bien entendu. Et ensuite, il y a l'abus euh, de l'école, euh, qui est justement cette transmission-là, euh, etc. Et ensuite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ouais. Nick. Ah, J'ai bien fait de garder l'avertissement. Tu sais que ton père, c'est le fabulateur dont tout le monde parle. C'est ma mère qui me l'a dit. Elle racontait qu'il était allé à la surface. Vous voulez que tout le monde aille habiter avec lui Alors le maire l'a envoyé dans ce charon. Dans ce charon. Moi, je connais plein de gens euh, qui sont allés en école privée qui se sont sortis cassés, en fait. Et je, moi, j'ai fait que public, donc... Euh, je peux pas... Euh, je peux difficilement me sentir concerné, en fait. Donc... Euh... Et t'as fait privé toi. Et ensuite, public à force de me faire virer et de, et de partout. Et la diff, tu la vois. quoi. Bah ouais, tu la vois. Déjà, même sur juste la manière de, de parler, c'est peut-être vrai ou peut-être faux, hein, mais moi, j'ai appris euh, dans mon éducation à vous voyez en fait. Euh, j'ai appris et j'ai désappris ça par la suite. Parce que, euh, à l'usage, j'ai habité dans des endroits où l'argot était. Euh, L'argot, hein. Et, euh, et que du coup, on se parlait. Continuellement. Et que la, la, la parole est, eux aussi, un acte euh, de groupe. Donc du coup, euh, politique aussi, bien entendu. Et en fait, euh, oui. Et après, euh, et, et après, voilà, quoi. Je ne viens pas d'un endroit euh, bonjour, en fait. Donc oui, j'ai appris à vous voyez avant. Ça, ça a changé quoi À part me faire euh, taper sur les doigts, au final, pas grand-chose, hein. Et c'est exactement ce que t'as dit Big Girl, en vrai. C'est-à-dire qu'en en fait, tu te fais taper sur les doigts parce que tu es habillé, et euh, tu as une manière de parler. Mais même juste la manière de penser, en vrai. Hein, parce que ça, ça comprend ça, en fait. Parce que ça sous-entend, le fait de vous voyer et s'habiller, ça sous-entend que à un moment donné, l'obligation d'aller euh, à l'école euh, par des... Euh, euh, au moment où il n'y avait que la bourgeoisie qui, qui y allait, euh, c'était le meilleur moment. C'est ça aussi. Donc en fait, c'est comment on ostracise les personnes qui ont moins d'accès à la culture, à, à... marginaliser, si vous préférez le terme, euh, à la culture, ou même juste euh, parce que le, la culture ne veut pas euh, de ce, ce public-là, en fait, et, euh, ou de... Euh, de, de, de la, plein de trucs en fait et du coup ça revient à un, à, un, à un gros rapport de classe de base quoi et en fait euh, genre la compréhension de ça déjà j'ai l'impression que c'est déjà dur donc j'ai du mal à comprendre le travail est déjà un rapport de classe et je comprends même pas comment tu conçois que le moment où tu fais ton école donc tu apprends à, à travailler ce n'est pas déjà en, aussi donc, euh... et là ils sont en train de, de faire une bataille de classe parce qu'en fait ils se sont dit ah, c'est vrai nous sommes touchés on est universaliste il faut qu'on parle de classe, parce que sinon, oh, on va faire atta attaquer, mais je vais pas utiliser les termes de con, de merde 2, euh, qu'ils utilisent euh, constamment pour pouvoir, pour pouvoir euh, appeler à la marginalisation. Donc c'est bon. Nick Bon, euh, on continue sur le harcèlement, ouais, apparemment, de, de, à l'école. Donc, du coup, on va aller sauver le petit enfant euh, qui euh, s'est retrouvé enfermé euh, dans la tuyauterie. Mais tu, euh, du coup, tu l'as vécu comment, Bixmemeur Tu as dit que c'était dur et que t'as vu la différence. Mais euh, du coup, le, le public t'a aidé euh, ou, euh, ou juste euh, c'était moins dur Tu vois ce que je veux dire est-ce que ça t'a fait une bonne soupape ou euh, au final c'était juste plus allégé quoi Parce qu'au final c'est un peu ça aussi. Oui bien sûr c'est toujours, c'est toujours, voilà, merci. Ça ça par contre c'était totalement euh, interdit à utiliser. Euh, mauvais terme, le sujet a changé, c'est donc l'autre merdeux qui, euh, qui est en, en prime time j'imagine, donc voilà. Il commence à être bientôt 20h, hein, je rappelle. Hein. Donc, donc, non, pas 20 20h. Il est 16h. <rire> dans dans, dans 4h, il faut continuer à parler de lui. Hein. Euh, donc, euh, voilà. C'est la seule personne euh, politique, si, qui politique, qui n'est pas politique, qui ne sera pas citée ici. J'ai pris cette position. Ah, le sujet s'est changé, ouais. Maintenant. Alors, de moi, moi de base, je suis inadapté au système scolaire, mais dans le public, je me sentais bien plus à ma place. Ok. Ouais, un, Moi je trouve que ça, ça peut paraître un peu rassurant en fait le public C'est parce que tu te retrouves avec d'autres personnes qui ont des difficultés aussi Le privé c'est trop trop trop aussi de, de, des personnes qui, qui s'attendent à, à se retrouver face à eux-mêmes en fait Donc euh, compliqué quoi Parce que c'est un peu ce qui est voulu avec l'uniforme et le mouvement C'est justement l'uniformisation le... d'une la... société. quoi. Alors, c'est. C'est euh... quoi ça Trouver de la vie, ok. Euh... C'est. Euh, c'est. Euh, c'est bestioles-là qui, qui font des, des serpents, c'est compliqué. Je fais un peu mécaniquement, hein. vous remarquez que j'arrive à jouer et discuter en même temps, ce qui est déjà bien, je trouve. Euh... Mon cerveau est en mode automatique. Hein. Alors, on va essayer de faire un truc. Euh, pour l'électricité. On va passer par là. là. On va aller chercher la pierre. On va essayer de tester si on peut faire un ricochet. Oh non, elle est tombée Moi, j'ai euh, eu un problème de, de, de légitimité à l'école. Euh, donc, je sais pas, c'est pas vraiment ni d'adaptation, mais c'est-à-dire euh, à, quel, à quel niveau en fait tu... Euh... Oh, oh, oh, on a eu les trois. À quel niveau tu, euh, tu, tu euh, les gens acceptent de te voir euh, être en fait C'est peut-être chelou ce que je vais dire, mais je crois que ma neuro. Ah oui, NeuroAtibi. Me euh, rapproche plus des prolos que des bourgeois. Ce serait long à expliquer, mais ouais, il y a moins de codes horribles à apprendre et à utiliser. Et ça soulage. Ou pas le même type. Je dirais pas le même type en fait. Surtout ça... Après, il y a. Je sais pas, hein, mais il y a aussi de la violence euh, des deux côtés. Mais après. Euh... Ou quoique... que. Quoi que, quoique, je me suis entendu parler, je me suis dit peut-être qu'il y a quand même un peu plus de violence d'un côté. Je, citerai... je dirais pas lequel. Mais vous, vous m'avez entendu, vous m'avez compris. Je pense que je suis d'accord avec toi, Vic Girl. Non mais après, le, le, le truc, c'est que l'école est une violence aussi, hein, de base. Tu vois, genre le... Et sous le prétexte aussi du, du travail, hein, il y a beaucoup de ça. Hein. Et qu'est-ce que c'est que le travail Est-ce que c'est d'avoir un résultat ou d'essayer de, d'arriver de, de, à un résultat Il y a plein de questions euh, qui ne sont, qui sont même pas discutées euh, poétiquement sur, euh, sur le terme, euh, au niveau de l'État en tout cas, mais après, euh, même sur l'idée la, la, du truc, c'est des trucs qui ont été acquis et qui restent toujours le même cas. Et ce qu'on disait déjà sur ton live d'ailleurs. J'ai la flemme, quoi. Il y j'ai la flemme. Et la flemme, c'est un truc... Euh, la flemme d'aller du, du travail, tu vois. Je sais travailler, mais je, je, est-ce que j'ai envie de, de participer à ça, quoi. C'est compliqué, hein. Bon. Euh, j'ai le droit... Je, je, je, voilà. hein. C'est bon. Vous arrêtez de, de faire du mal aux enfants. Merci. Euh, C'est pas vous, hein, mais bon. On va essayer de voir s'il y a des gens à, cr à criser quelque part. Excusez-moi, bonjour. Est-ce qu'on doit faire la leçon aux gens qui harcèlent Non. On a fini la, la, la journée là Non. Ah, si, bon bah première journée d'école hein. Dernière bouteille. Bon c'est fini pour aujourd'hui. Ah oui c'était vraiment la fin de la journée. Ah mais qu'est-ce qu'il fabrique ce garçon Mais il y avait une alerte. C'était l'alerte de quoi du coup Les limaces attaquent Peut-être que je vais rester plus longtemps en stream aujourd'hui. J'ai un peu besoin de. de soupape. C'est ma. C'est la journée où j'ai besoin d'une soupape en fait. C'est la journée où on remballe tout le monde, le boulot est fini pour aujourd'hui. C'est pas trop tôt, il a bien de la chance, John. Oui, mais. ce qui se trouve sous l'école. C'est pas encore plus dangereux que la mine. Bonjour, Daniel. Tu crois à ton père Bah, c'est bien. Moi aussi, je l'ai vu, tu sais le monde du dehors. Sans blague. Quel, William Quel monde extérieur je, je suis au courant de rien. Ah ouais, toi, t'es vraiment la euh, pire des pires aussi. Hein. Ouh là là. Eh bien, écoutez, euh, on va rentrer chez nous, apparemment. Est-ce qu'on va manger l'orbe de vie Au revoir, monsieur Miyazaki, pépé Miyazaki. Ouais, c'était bien l'école. On a, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Est-ce qu'on peut acheter des trucs, monsieur Bonjour. L'eau de bombe. Euh, Est-ce qu'on peut acheter ça Non, toujours pas de pièce. Oh Bon, salut, hein L'école tu dis, vous avez vraiment pas de bol vous les gamins, surtout avec cette horrible directrice. Sniff sniff, tu as une odeur particulière sur toi Jean, l'odeur du danger. I smell like danger. Tu reviens encore d'une mission pleine de périls et d'intrigues. Hein Il y a le chat qui s'est élevé je crois. On sauvegarde. C'est où le chacha Ça va Il de dos. Après, dites-moi hein, si je dis des bêtises. Euh... Mais bon. Tu sais, euh, Daniel m'a parlé de son père William. À l'époque, il racontait qu'il avait vu le monde de la surface. Est-ce que tu connais William, John je sais pas si on peut changer de perso, on est obligé de jouer à deux là, mais il disait qu'on pouvait. On disait que c'était un fabulateur. Et puis un jour, pouf, il a disparu. Léo a dit que les menteurs sont envoyés dans Charon. Tu as déjà entendu parler de Charon, Jon. J'ai l'impression que Jon, il est pas très loquace. Tu ne crois pas que je suis une fabulatrice Hein J'ai vraiment vu le monde de la surface. Il est tout bleu et vert. Et tellement grand. Il est gigantesque, je. Madame, pour de vrai, dit que c'est porte ouverte à l'école. Il faut que tu viennes, Jon. Jon il est pas très dans la discussion. Hein. Il n'est pas. il est pas très discussion friendly. Ah il y, a Sean. il y a Sean. Tu devrais dire merci à Sam. Ouais, si elle n'avait pas été là, tu aurais fini comme ton père. Et c'est pas sympa de dire ça. Il y a des fois où j'ai l'impression. T'inquiète, j'ai l'habitude. J'ai l'impression des fois, ouais, Big Fun Girl. Je vais essayer de faire attention déjà. fait deux heures. Normalement, au bout de deux heures, il faut s'étirer le dos, euh, se lever, marcher un peu. On va peut-être faire une pause. Quand toi et ton père, vous m'avez sauvé. Mais j'ai bien envie de continuer. Donc on va peut-être faire une pause, ouais. Ce que Mirette essaye de te dire, c'est qu'il te remercie pour votre aide. Appelle Mirette. C'est ai tout à cause du, du mensonge de mon papa. Mm -hmm. N'aimentais pas ton père, le monde au-dessus de nous. Ça suffit Qui c'est qui gueule C'est fibrin d'acide derrière ma tête là Ah oui, c'est vrai que vous voyez pas du coup. Tu dois promettre de ne pas dire un mot de ça à l'école. Ouais moi aussi je vais faire une pause ordi donc euh, on va se synchro euh, à NarTube je pense que ça peut être pas mal bon allons-y si on est en retard ça va pas lui plaire non plus des bisous YouTube oui c'est ça c'est on va faire une pause justement à ce moment-là pour YouTube <rire> merci Blum Girl. tu sais que du coup je, je plot que je plode juste après <rire> chose qui ne sera pas le cas parce que Omori, euh, finit en novembre décembre je crois c'est compliqué! Je peux cuisiner? Oh! Ah oui, mais j'ai qu'un ingrédient. Ok, on va faire une pause ici. On va sauvegarder. Je vais vous montrer un truc euh, pour la pause. Euh, j'ai pas fait d'écran de pause en plus. Euh, du coup, voilà. Je vais me noter euh, que ici, c'est la pause. Euh, hop. Et euh, du coup on va faire une pause ici. Ouais. Euh, du coup j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de scène parce que j'ai tout, tout cassé donc bien, bienvenue dans le monde du cheap stream, tout est cassé donc il euh, n'y a pas de scène de pause donc je vais juste remettre euh, le début et je vais mettre un temps. Euh, il est quelle heure Il est 16h30, on va se dire à 45, genre. 16h45, ça peut être pas mal, 12 minutes. Ah, il y a eu un message supprimé. Ah, carrément, encore. Encore. C'est toi qui as supprimé ton propre message Parce que là, je vois même pas. Donc du coup, des cœurs pour tout le monde. Et, euh... et euh, des bisous. Euh, des bisous pour YouTube, oui, si vous voulez. Bien entendu. Mais euh, bon, nous, on revient après, hein, de toute façon. C'est juste pour que... On fasse la pause quoi, histoire de se de tirer le dos, regarder un, autre chose qu'un écran pendant 20 minutes, euh, éviter d'avoir la lumière. Il n'y a que des messages supprimés. Qu'est-ce qui s'est passé dans, ta, dans, dans le truc C'est quoi qui a... ah, est. c'est un kappa c'est quoi Deuxième fois qu'il y a un message supprimé. Trop trop bizarre. En plus je vois, je vois dans plusieurs chats différents. Ah, il marquait troll. Je troll. Ah. Ok un artube aussi qu'est-ce qui se passe Qu il se passe quoi j'ai fait quoi tout va bien bonjour ah message pas supprimé ah oui d'accord mmh, la blague loul Eh bien euh, merci euh, je n'ai pas de, de quoi vous dire <rire> merci on se retrouve euh,